question different if mm, uh the density is uh, is bigger when you are cutting this one it's very easy this one <laughs> it's not the same thing <laughs> How much time to do a description? It all depends what, uh, what sort of stone you use. On va voir les outils. On a tout cela qui sont les outils à percussion lancée. Celui-ci, l'idée c'est qu'on prend l'outil à deux mains, la partie active de l'outil est envoyée sur la pierre. Donc on le prend comme ça. Et si je veux enlever beaucoup de pierre, comme ça. Si je veux juste uniquement enlever un petit peu de pierre, on l'utilise comme ça. Avec ce type d'outil, on peut aller du dégrossi, d'enlever beaucoup de matière jusqu'à la finition. C'est ce qu'on voit sur les églises qu'il y a dans la région. La position de la personne, pour vous, Va avoir un impact sur la trace. On peut euh, trouver la position du tailleur de pierre par rapport, à la, par rapport à la trace. Donc, les outils à percussion lancés. On commence par les pics. Deux types de pics, plus ou moins gros. Ici, un pic plutôt de carrier, qui est utilisé en carrière. Inquiry, inquiry, use big tools to stone cutting smaller. Alors, c'est très efficace on voit les traces de pic et on peut imaginer, la trace est arrondie, parce que l'outil arrive comme ça, ici, et naturellement arrondi comme ça. Ce qui fait qu'on a des traces qui sont, qui sont arrondies. C'est ce qu'on trouve sur les sarcophages mérovingiens, c'est ce qu'on trouve en carrière. Le petit pic, pareil, la trace est arrondie, parce que moi, mon geste, et arrondi. Your brain knows the the position of the tool and your brain finds it ah here yeah, it's good. The sort it it called taillon, typical stone stone cutting of stone cutting uh tool. It's the same family of taillons. This one with tooth it's the same thing in carré. It's very large, bigger, it's not really a taillant, it's a cut stone. Big tooth. Donc là, ce sont tous les taillants, alors vous avez vu, il y a des, des grands, des petits, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ensuite, les polkas. Nous pouvons montrer des traces de uh, polkas dans la période Merovégienne, dans le sarcophage, parce qu'avec seulement un uh, outil, vous pouvez imaginer que vous avez une pierre ici, pour faire un sarcophage. Avec celui-ci, vous pouvez utiliser cette partie pour couper la verticale, et oh, cette partie. Pour mettre the stone dans la front du sarcophage. Avec un outil, vous pouvez faire un sarcophage. Quand vous show des traces sur le sarcophage, c'est exactement la même partie ici et ici. Petite polka. Avec un outil, vous pouvez faire deux opérations. Smaller. And here, this one. Uh, it's a reproduction of Dolabra. Roman legionaries, uh, they have this sort of tool. Chauta, typically in the Mediterranean, uh, from Gracia uh, to uh, Egypt. Gradin, chauta. It's the same thing, but uh, when you show traces with gradin you have a surface, a surface and it's not the same thing here. And normally, you never show the sort of traces because it's 19, when you show the sort of traces, you put some questions. It's very typical, a, a lot of point. It's really used in granite. And twice, têtu, is to do moilon. And you do a face to do moilon. After you are percuteur, mallette, hammer, hammer. All sort of hammer, what changer, the form and the weight. And after la forme, une massette de Venise, 800 grammes. Ça c'est une 800 grammes aussi, une massette de, plutôt de maçon. Euh, ça un kilo, la massette de maçon. Et après ici des massettes qui sont cintrées. Si vous tapez l'outil avec une massette qui est plate, j'exagère exprès, mais l'outil vient comme ça. Donc le coup ne porte pas bien. La face de la massette n'est pas sur la face du ciseau. Donc pour résoudre ça, on a des massettes qui sont cintrées. Quand on tape, la partie active, la partie qui porte vient dessus le ciseau. C'est pour ça qu'après, on a celle-ci qui est une massette qui vient de Palestine. Cette massette palestinienne, vous voyez, qui est très cintrée. Les tailleurs de pierre, les graveurs palestiniens utilisent toujours cet outil. Hop. Et la surface porte vraiment bien sur tout l'outil. Euh, ça, on retrouve euh, cette forme sur la colonne Trajan, hein, sur les soldats romains utilisent des massettes qui ont à peu près cette forme. Toutes les régions ont des massettes qui sont différentes suivant les formes. Si on prend une massette qui a la même forme mais qui a été faite par quelqu'un d'autre, elle ne sera pas exactement pareille. Massette tronconique qui est arrondie sur le côté, qui porte comme ça. Alors, c'est une, une massette qui a été euh, en France, on appelle ça une massette portugaise. Ça a été importé par les tailleurs de pierre portugais dans les années 1970. La massette, en général, s'utilise sur un manche en bois. Là, cette partie métallique qui vient taper sur le manche en bois, comme ça. Je vous fais voir les outils après. Et ensuite, les maillets. Toutes sortes de maillets. La forme reste quand même toujours la même, donc on prend l'outil ici vous entendez le coup alors on utilise du bois directement sur un outil en acier donc ça, ça s'appelle une tête à mailler et je rentre pas dans la pierre parce qu'en en fait systématiquement pour l'activité l'outil est dimensionné à ce qu'on veut faire comme travail si on veut faire un travail très fin on prend un petit outil alors que là pour ça l'outil est quand même beaucoup plus efficace. Il est lourd, il fait son travail, ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc ça, c'était les percuteurs. Les percuteurs tapent sur des outils à percussion posée. Donc on a toutes les largeurs différentes. C'est-à-dire qu'un ciseau droit, l'outil basique de taille de pierre, va aller de ça à ça. On ne va pas utiliser ensuite... Le même type de ciseaux pour le même type d'activité. Des manches ou des têtes à mailler. Ciseaux droits. Gradine. Gradine. Plutôt gradorge. Donc les ciseaux sont utilisés suivant l'activité que vous faites. Pour une ciselure, j'utiliserai un ciseau droit. Alors on peut surfacer entièrement une pierre. avec le ciseau droit ça c'est vraiment l'outil standard il fait 3 cm. l'outil standard avec si vous avez un tailleur de pierre avec une massette et un ciseau comme ça globalement il peut tout faire la gradine avec des petites ou des grandes dents c'est pareil la gradine ça se décline parce que en fait quand le forgeron fait la gradine il bah, il coupe les dents, mais les dents peuvent être plus ou moins larges. On peut trouver des traces avec une dent qui a disparu. Donc là, pour nous, c'est intéressant parce que ça permet de savoir le même type d'outil qui a été utilisé sur différents endroits. Bon, la gradine laisse des petites traces. Donc là, c'est une petite gradine avec des dents fines. ici avec des dents un peu plus grosses la répartition se fait un peu mieux et euh, ça permet d'éviter que ça saute grain d'orge avec des grosses dents bah, je vous l'ai fait tout à l'heure donc là c'est fait pour enlever beaucoup de matière Voilà, on voit bien les différences de traits et ça on le voit euh, sur les sur les pierres euh, ça permet de euh, bah, de voir les techniques qui étaient employées, les outils, euh, éventuellement les traces, et de faire peut-être des comparaisons. Partie concave. Vous, Vous voulez faire une moulure ici. Donc il existe la gouge. La gouge qui est arrondie. Les gouges, on a des rayons, des largeurs euh, différentes, suivant l'activité qu'on veut faire. Donc la gouge, c'est comme le reste. Et on a une partie qui est arrondie pour faire une moulure concave. C'était peu ou pas utilisé dans l'Antiquité. On utilisait le bourron, comme ça, c'est pareil. On arrive à avoir une partie concave avec l'outil. Euh, les Romains, au sens large, en fait, faisaient leur moulure directement avec le ciseau. En suivant, le, en suivant la moulure avec le ciseau. Rip. Ça permet d'avoir une surface qui est plate. The stone is not homogène. Homogène. The man is not homogène. Quand vous appuyez dessus, on appuie plus ou moins fort, euh, on, la pierre est plus ou moins dure. Oui. Et en fait, euh, ça fait ce que j'appelle le syndrome de la, de la tôle ondulée. C'est-à-dire que les endroits où la pierre est tendre, l'outil s'enfonce plus. Les endroits où la pierre est dure, on le voit bien ici, l'outil remonte. Et plus on passe, plus souvent ça, ça monte et ça descend. Très souvent. C'est pour ça qu'à partir du 19e siècle, ils ont inventé... Cet outil, voilà, qui était bon, il y avait des Guillaumes avant, mais euh, ça, ça a été inventé, qui s'appelle un chemin de fer, qui a des lames qui sont euh, positionnées de telle sorte qu'il y a toujours une partie qui appuie dessus et que sa surface bien droit. Donc c'est la même, la même idée. Rap. Bon. Pour écrire, donc, pas de crayon. C'est très easy. Ou charbon. Une pointe. Why not? On peut effectivement tracer comme ça. Tracer comme ça. Utiliser avec la règle. j'ai qui correspondent à la partie de ma lettre éventuellement et après il y a juste à graver. Il y a juste à graver ce que vous allez faire maintenant. « Show must go on <rire> » À vous, c'est parti